Allô, monsieur Allô. Monsieur, nous avons deux types qui est condamné à mort pour des actions un peu dangereuses, monsieur. Vous voulez que je vous envoie des documents, monsieur Envoyez-les, moi. Je vous les vois. Affirmatif, monsieur. Je vous envoie. Oh, putain. Envoyez ces deux guignols. Fondation, tout de suite. Oui, monsieur. A vos ordres.